Voilà, bonjour à tous. Euh, on est toujours dans ce moment d'échange entre euh, acteurs d'initiatives de transition sur les outils web. Et là, euh, Sylvie nous pose une question euh, sur la cartographie. Alors, on a une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que le réseau de transition travaille avec d'autres acteurs sur la, la carto. C'est vraiment une thématique super importante. Il y a plein d'initiatives de transition qui nous demandent euh, des outils pour pouvoir afficher des cartes. Excusez-moi. Et euh, bonne nouvelle, c'est qu'on a démarré le développement d'un outil qui s'appelle la carte des transitions.be et je vois juste que je partage pas mon écran avec nos amis. Voilà, je clique sur share. Voilà, la, la carte de transition. Merci, lui. Carto, pas UMAP. UMAP euh, euh, nous dit, euh, Anne, c'est un super outil de Carto qui est euh, dans la, la famille OSM, qui est OpenStreetMap, qui est le Wikipédia de la Carto. Donc, c'est sûr que c'est génial, UMAP, pour créer ses propres cartes. C'est une super alternative à Google Maps. Mais ici, l'idée, c'est que... Avec la carte des transition, on veut une carte collaborative euh, qui fait que plusieurs initiatives puissent afficher, éditer, créer des points et que les points qu'ils rajoutent soient présents sur une carte globale. Et donc ici, c'est la carte globale. C'est un travail en cours. Hein. Il y a déjà pas mal de points, mais euh, il manque encore pas mal de choses aussi. Et je peux juste vous demander de couper votre micro. Euh, il y a un petit effet Larsen. Je ne sais pas si... Peut-être chez Sylvie. Merci. Oui, je crois que c'était ça. Et donc voilà, euh, la carte euh, avec un exemple des points à Bruxelles, si je cherche euh, par exemple tout ce qui est collectif citoyen, je clique à gauche et je vois, magnifique, on va aller ici qu'il y a plein de trucs à Uccle, et notamment Hucle en transition qui est présent, on voit une description avec une petite image, mais ici ça ne marche pas, euh, voilà, on voit d'autres collectifs comme Hucle n'est pas un long feu tranquille, euh, Je vais maintenant aller sur le site d'Etherbeek en Transition. Etherbeek en Transition qui a commencé à utiliser l'outil euh, La Carte des Transitions et qui a choisi, comme Huclan transition, on vers après, d'afficher la carte sur son site. Et donc carte de la transition à Etherbeek. Dans notre site Magie, il y a une carte qui ressemble drôlement à la carte des Transitions et c'est la carte des Transitions. Je l'ouvre, elle est focusée sur Etherbeek et je peux euh, voilà, découvrir un certain nombre de points et n'importe quel utilisateur peut proposer des modifs euh, et donc on bénéficie vraiment d'intelligence collective Il faut, euh, et pour avoir une carte qui est de plus en plus complète euh, et de plus en plus euh, à jour donc les gens peuvent ajouter un acteur et donc je répète, dès qu'on va faire une modif ici dans la carte euh, d'Etherbeek et eh bien automatiquement les modifs seront répercutés sur la carte de transition on est euh, aussi en contact avec euh, le transiscope euh, et d'ailleurs, les gens qui font GoGoCarto, qui est l'outil qu'on utilise pour la carte de transition, euh, sont aussi euh, pas mal de gens en France qui sont en lien avec Transiscope, qui est soutenu par Colibri. Par... Il y a plein d'assos euh, en France euh, qui travaillent voilà, sur des outils communs en termes de carto. Euh, et donc, sachez que toutes les modifs que vous ferez sur votre carte seront répercutés euh, à terme dans d'autres cartes. Et donc, ça vaut vraiment la peine d'utiliser cet outil et de l'intégrer dans votre site. On travaille aussi sur un projet important qui s'appelle InCommon c'est un projet entre autres bruxellois mais avec un développeur à Berlin pour l'instant un projet aussi open source qui vise à soutenir le développement des communs et il y aura des liens avec la carte des transitions. Alors pour terminer d'illustrer cet outil de la carte on va Uccle en transition on va aller dans leur section carte de la transition à Uccle et au oh magie elle n'apparaît pas. Elle apparaît. <rire> Ouf, elle apparaît. Ah. Et du coup, zoomer chez eux. Et, euh, et c'est le même principe qui est Turbek en transition. Alors vous allez me dire, très chouette, mais comment est-ce que moi, je fais pour euh, intégrer la carte chez moi Eh bien, on va prendre Gilles, par exemple. Désolé, hein, ça fait fort bruxellois. Euh, mais on va euh, sélectionner une zone. Voilà, de Wesembe Copem, par exemple. Oh là là, mon PC RAM. online. Voilà, on disait que c'est cette euh, vue-ci. Voilà, Wesembe Copem, on va encore. Des points à rajouter. Hein. Et donc, on fait. Disons que c'est vue ci qui m'intéresse. Je clique sur partager. Partager comme iframe. E je peux, euh, du coup, sélectionner la largeur, la hauteur. Et j'ai un code que je vais simplement copier-coller dans mon site web. On, on fait un test, Gilles, sur ton site web C'est ok pour toi On ne t'entend pas, mais on, on a vu tes lèvres Là, il a coupé son micro. qui disaient oui. <rire> J'ai okay. coupé mon micro, désolé. Pas de souci, merci. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un test. Alors, typiquement, une carte, ça peut être dans un article, si on veut faire un article par exemple uniquement sur euh, la mobilité. Mais ça peut être en général la carte de, de, des acteurs de transition sur votre territoire. Et donc là, je vais créer une page. Pour aller plus vite, je fais sur créer et puis page. Merde, hop. Créer et page. Et alors là, je vais rajouter... Voilà, c'est du code. Ouais, je me demande si j'avais rajouté bêtement comme ça euh, un paragraphe. Ce que ça aurait fait. Voilà, en tout cas, je fais un preview pour voir ce que ça donne. Non, c'est pas ça. Hein. Non, il fallait, il fallait... HTML. Ouais, ça. Il fallait... Je cherche le bloc euh, costume HTML. Custom. Pas costume. Ah, voilà, elle, elle apparaît bien là. Ouais. Comme par magie. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu étroit. Moi, sur une carte, j'aime bien respirer. Donc, déjà, on va retirer ça ici. Et donc, euh, oui, oui, ok, ça aussi je retire. Et alors, comment est-ce que je fais pour avoir la, toute la largeur C'est en fait, dans le document, voilà, Sidebar Layout, No Sidebar, je ne veux pas de sidebar. Alors, voilà, Gilles, je me permets de la publier, et tu l'effaceras après. Mais voilà, maintenant, génial, sur... Euh, je crois que j'ai quand même fait sous forme d'article. Je, je me suis peut-être planté en, en cliquant sur « Créer Create page ». Mais voilà, on voit leur carte. Et euh, si on veut qu'elle soit plus large, ben, c'est assez simple. « With », je vais mettre largeur 1200 et une hauteur de 800. Vous voyez ici dans le code, je modifie ça. Je mets « À jour ». Voilà comment, en quelques clics, rajouter une carte sur votre site. Et c'est aussi une invitation à euh, vous rejoindre à la carte des transitions, à peut-être créer une équipe pour euh, cartographier votre environnement euh, en sachant que on est aussi en contact via une commune avec des gens comme le RCR, le réseau des consommateurs responsables, qui ont une super carte avec Dewey, de Bruxelles et plein d'autres gens. Et donc euh, voilà, tout le temps que tu passes sur la carte des transitions est un temps bien investi parce que euh, les données générées seront répercutées sur d'autres sites. Je regarde. Et donc, oui. si j'ai bien compris, tu t'es positionné donc, sur le site de, de euh, la, carte transi, la carte de transition.de, tu t'es positionné sur TheZodac Open, qui génère une URL spécifique pour être prendre dessus. Voilà. C'est ça Exactement. Okay. L'URL qui génère, il tient euh, ta vue. Tu peux dire est-ce que tu veux sélectionner juste un, un sous-ensemble de catégories ou pas, tu as, as une petite config, et puis juste copier-coller ce code-là. Ah voilà on okay. voit ici Anne qui ont fait une carte des bacs potagers mise en ligne sur le site de la commune génial si tu veux nous donner le, le lien euh, comme ça on, on pourra regarder Anne c'est cool euh, mais on imagine tu vois l'avantage la, la, euh, ou si à un moment vous passez également sur euh, la carte des transitions c'est que bah, du coup dans votre zone où euh, Anne euh, on ne sait plus Anne, ah oui Pontacelle oui, Pontacel, elle hein, l'avait mis au début. Bon. Euh, je vais mal l'orthographier, je crois qu'elle est tirée. Voilà, ouais, on est sur Pontacel, et pour l'instant, on voit un point c'est euh, leur initiative de transition. Génial, euh, super. Mais du coup, on pourrait imaginer, donc on cherche, nous, uniquement euh, les bacs potagers. Alors si on va dans, ça serait quoi Nature Potager, et, voilà, poulailler collectif, c'est plutôt potager, verger et jardin. Du coup je regarde en Belgique, euh, voilà, en Wallonie il n'y a pas encore beaucoup de points qui sont présents, il y en a ici les jardins d'Artais. Potager des combattants, ça c'est à Autinil ou à Neuve. Et on voit qu'à Bruxelles on, on a été piqué dans... Ou plutôt on a collaboré avec d'autres acteurs pour avoir leurs points. Euh, et il y a pas mal de, de potagers à Bruxelles. Mais du coup, les points euh, sur lesquels Anne aurait travaillé, bah, sera aussi disponible euh, et visible sur les autres cartes et sur les sites d'autres acteurs de transition. Et du coup, on va cliquer sur le lien de Anne. Génial, qui ont intégré ça. Belle collaboration avec la commune, du coup, sur le site de la commune très chouette alors sur gogocarto vous pouvez aussi créer en quelques clics vos cartes comme la carte des transitions euh, si vous voulez faire une carte spécifique qui n'a pas vocation à être partagée avec d'autres collectifs euh, c'est une, une alternative mais j'imagine Anne que vous avez utilisé Umap ce qui est excellent comme euh, outil bon ma connexion est vraiment mégalante. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les outils de carton Tu disais sur la carte qu'on est dessus et qu'on veut avoir euh, la carte sur euh, plein de pages. Euh... Ah, ben dans ton thème, pour l'instant, il te permet pas de faire ah, ça. Ah ouais c'est ça. C'est vraiment pas le bon thème. Donc en hein, effet, okay, ce, cette euh, possibilité d'avoir euh, sur son thème une colonne à droite et sur sa page pas ah, de colonne okay. à droite, ça, ça, ça dépend du thème. Okay, ouais. okay. ben Anne, ça, ça charge très lentement chez moi. Euh... Voilà, je, vais, euh... je vais couper l'enregistrement après et on invite tout le monde à aller sur pontacel.be slash service au pluriel nature-et-environnement pour voir... Euh ce que vous avez fait, c'est cool. Voilà